de la société Greaves. Je suis coach professionnel pour vous aider à réussir votre carrière professionnelle. Sachez que jusqu'à présent, j'ai à mon actif recruté plus de 400 personnes pour des entreprises de taille différente et pour des contrats différents. Et j'ai également mené seul un service opérationnellement RH dans tous les domaines. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler d'une problématique, une question qui m'est souvent posée et euh, une situation qui arrive très, très régulièrement. Je ne m'entends pas avec un ou une de mes collègues. Alors évidemment, cette question là, elle est ultra, ultra, ultra sensible puisque généralement, vous passez énormément de temps sur votre lieu de travail et euh, lorsque ça se passe pas très bien euh, niveau ambiance, cela a des répercussions sur votre travail et aussi votre mental, votre santé, votre bien-être, tout simplement. Or, c'est quelque chose qui est extrêmement aujourd'hui important, vous sentir bien au quotidien dans votre travail pour ne pas euh, vous lever le matin en vous disant non, je n'ai pas envie d'aller travailler ou euh, non, je n'ai pas envie de retrouver telle ou telle personne, ça me déprime d'avance. Alors, Comment résoudre ce problème lorsque vous avez euh, un conflit ou euh, tout simplement une mésentente avec un ou une collègue L'une des premières choses à faire, évidemment, c'est de ne surtout pas rentrer dans le conflit en question. Si cette personne-là vous cherche des moises, hein, si je puis dire, essayez surtout de ne pas rentrer euh, dans, dans, dans les conflits, de ne pas répondre tout simplement ne pas lui répondre alors vous allez me dire mais comment on fait des fois on est obligé de lui répondre essayez toujours de rester poli, essayez de ne pas euh, de ne pas euh, argumenter dans son sens essayez de ne pas euh, être aussi violent que cette personne au maximum si possible d'éviter cette personne si c'est votre responsabilité hiérarchique peut-être discuter un petit peu moins c'est sûr mais ça va faire en sorte de vous protéger légèrement le deuxième conseil que je peux vous donner, ce serait de surtout ne pas attendre quand, quand ça ne va pas, de ne pas euh, tout garder pour vous. Alors c'est un peu contradictoire par rapport au, au premier conseil, mais pas du tout. Quand vous voyez que euh, ça commence un petit peu trop à vous travailler, que vous avez du mal à vous mettre à l'extérieur, essayez d'aller voir gentiment cette personne et de pouvoir en discuter, en, surtout ne, ne pas l'accuser, lui dire... « J'ai eu l'impression que, de par ton comportement, j'ai ressenti que... » Le plus important, c'est surtout de ne pas lui dire « Vous passez votre temps à m'engueuler, vous dites sans arrêt que je ne suis pas à la hauteur de mon travail, etc. » Non. Dites, à chaque fois, « Vous m'avez fait cette réflexion, j'ai eu l'impression que... » Premièrement, parce que quand quelqu'un vous fait une réflexion, des il n'a pas conscience de l'impact que ça peut avoir. Ça peut toucher certaines personnes, alors que pour elle, pas du tout. C'est une réflexion qu'elle lance très souvent. N'attendez pas d'exploser, ne gardez pas tout pour vous sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et puis c'est là que vous allez exploser. Euh, la personne en face, elle ne va pas comprendre ce qui va lui arriver. Et c'est là où il va vous arriver des choses qui peuvent être assez graves. Vous pouvez euh, avoir un blâme, un licenciement, etc. Donc ne pas tout garder pour vous. Le, le troisième conseil que je peux vous donner, ce serait tout simplement euh, de vous dire que vous avez toujours le choix. On oublie très souvent, mais vous avez le choix. Vous avez le choix de ne pas rester, de ne pas accepter la situation. Alors, vous allez me dire, non mais c'est facile à dire, moi j'ai un travail, j'ai pas envie de perdre. Oui, c'est vrai, vous avez un travail et vous n'avez pas envie de perdre. Mais vous risquez de perdre et vous risquez avant tout de vous perdre vous-même. Parce que vous ne serez pas heureux. Parce que ce sera difficile pour vous. Et l'inévitable va se produire, quoi qu'il arrive, vous repoussez simplement les échéances. Et vous repoussez votre bonheur. Donc la personne la plus importante pour vous dans la vie, ne l'oubliez pas, c'est vous-même. Si vous n'êtes pas bien, vous avez toujours le choix. Et aujourd'hui, ce qui est génial, c'est que des professionnels vont euh, vous aider à retrouver un autre emploi. où Vous allez vous sentir bien ou un même emploi. Et vous allez éviter justement d'écouter toutes ces critiques euh, sans arrêt et toutes ces... ces... Ces, euh, ces argumentations néfastes qui vous pèsent. Donc, vous avez le choix, vous avez le choix de partir, vous avez le choix aussi de rechercher en même temps un autre poste, pendant que vous êtes encore en poste. Ça, c'est une très bonne manière de vous distancer aussi et de prendre votre envol par rapport à cette société sans vous mettre de pression. Et, euh, demander sinon à changer de service. Vous pouvez aussi avoir cette possibilité-là de changer de service. C'est des choses si vous êtes surtout dans une grande société qui se passe assez régulièrement ou si ça se passe mal, changez de service. Voilà, donc c'était mes trois conseils à suivre pour essayer de bien gérer un conflit avec un ou une collègue ou même un supérieur ou une supérieure. N'hésitez pas à aller sur mon site internet pour consulter des vidéos, pour avoir de bons conseils grâce au blog. Également, euh, vous abonner à ma chaîne YouTube et aller sur ma boutique car vous allez trouver votre bonheur pour réussir votre carrière professionnelle. Je vous dis à bientôt.